Yo, tiros, j'espère que vous êtes tous la forme Moi je suis un peu essoufflé parce que là je viens de terminer mon jogging Donc j'en profite pour en marcher tranquillement et parler un petit peu d'un sujet Qui peut, comment on dirait, si on ne le comprend pas Vous mettre une réticence par rapport au moteur euh, monocylindre parce que j'ai vu un de mes abonnés qui avait mis que le monocylindre, euh, c'est mauvais pour l'autoroute. C'est vrai, mais c'est fou en même temps. Je vais vous expliquer. Et c'est vrai que c'est une architecture de moteur qui est particulière. Je le reconnais. Moi, j'ai fait 16 ans d'enduro, motocross et supermoto. Donc, euh, j'ai fait des... que des monocylindres. J'ai fait des 250 YZ, 250 SX, et 350 SXF. Donc, c'est un monocylindre 4 temps. Les autres, c'est des, deux... des monocylindres 2 temps. Si je vous parlais c'est toujours la même architecture. Hein. J'ai fait en supermoto, j'ai fait des 700 supermotes. donc c'est toujours un monocylène, on appelle ça un, un, un gros mono, parce que c'est un, un, un piston de 700 cm3, mais c'est toujours un mono, donc voilà, c'est toujours la même architecture, c'est toujours pareil. Alors c'est un moteur qui c'est vrai qu a, qu a, des, qu a des avantages et aussi des inconvénients, on dira peut-être un petit peu plus inconvénient qu'un 4 cylindres, un 3 cylindres ou un bicylindre par rapport à la route, mais qui, si vous savez l'utiliser, et si vous savez aussi surtout pourquoi vous l'achetez, qui peut être extrêmement avantageux, beaucoup plus, justement, qu'un bi-3 ou 4 cylindres. Alors, il faut savoir une chose, et là on va commencer par les bases. Le monocylindre, donc comme son nom indique, c'est un seul cylindre dans une chambre à combustion. Il descend, il monte, il descend, mais il n'y a pas d'un autre cylindre qui prend, comme on dit, le, le relais quand lui il est en bas. C'est pour ça que l'inconvénient enfin du monocylindre, c'est que quand il est en position basse, il ben n'y a plus rien, donc du coup il y a un manque de couple au niveau du, du moteur et euh, vous êtes obligé de rétrograder. Voilà, c'est pour ça qu'on dit toujours, d'ailleurs, on dit quand on est sur un monocylindre, on joue de la boîte de vitesse. Ça veut dire que vous êtes tout le temps sur la boîte de vitesse. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, je suis en troisième ou quatrième et je descends à 40-50 km h C'est juste pas possible. Ah, c'est comme ça. Le monocylindre à 50 km h vous, vous devez être en seconde. Euh, ça n'a rien à voir, par exemple, avec la mienne. Et moi, c'est un 4 cylindres... Euh donc 650 cm3 sur la cd c'est extrêmement coupleux, en cinquième je peux être à 40 km h et ça ne vibre pas, ça fait rien, vous faites ça avec un monocylindre, vous allez vibrer et, et tout sauter à mort le moteur, et c'est extrêmement mauvais, parce que vous pouvez euh, voiler au niveau du, de l'axe d'empiélage de, de et tout ça, c'est extrêmement mauvais, ça ne se fait pas, voilà, vous esquintez littéralement le moteur, vous même le bousillez donc ça c'est un des inconvénients du, du monocylindre après un autre inconvénient du monocylindre c'est le fait que voilà il a une plage d'utilisation qui est assez exponentielle de on va dire de 1000 tours minutes jusqu'à 6 à 7000 tours minutes mais à partir de 7000 tours minutes ce qu'il y a, c'est que le moteur, euh, c'est-à-dire il va monter à fond dans les tours, vous allez même cramer une, un, un bicylindre, un trois cylindres ou un quatre cylindres, et littéralement, vous allez le laisser derrière, littéralement, mais après, boum, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, et si vous continuez à insister, le problème qu'il y a, c'est que vous allez forcer sur le moteur, et le moteur n'aime pas ça, parce que le monocylindre a tendance à chauffer. Alors certains vont me dire, avec les refroidissements liquides de nos jours, ça s'est un peu atténué la chose, je suis d'accord, c'est vrai. Mais malgré tout, il n'aime pas être maintenu à fond trop longtemps. Quand je dis à fond, c'est vraiment sa plage d'utilisation à fond. Ça veut dire que tu montes par exemple à 10 000 tours minutes et tu le maintiens à fond comme ça. Il n'aime pas ça. Ça, vous allez l'escanter et vous allez prématurément le, le, le bousiller, quoi, littéralement. Vous pouvez... J'ai même vu des gens qui ont serré un moteur euh, monocylindre. Euh, à refroidissement liquide et tout, et tout patégant de dernière génération parce qu'il a maintenu sur 50 à 60 km le, mo le moteur à fond. Ça, c'est extrêmement mauvais. Alors, ça, c'est voilà à peu près les trucs, on va dire, « mauvais » entre guillemets du monocylindre. Maintenant, je vais vous dire les gros, gros avantages. Alors, le monocylindre, comme il n'y a qu'un seul cylindre, il y a une, une consommation qui est réduite. Voilà. Je vous parle d'attention, de monocylindre à injection. Si vous prenez un monocylindre à carburation, comme sur les motocross, ça boit à mort. C'est normal, c'est car le carbu. Mais moi, je vous parle à injection, hein, tout ce qui est injection. Voilà. Est la consommation est réduite. Par exemple, la mienne, je sais qu'en ville, euh, une utilisation en ville, je suis à 5-6 litres. Parce que le 4 cylindres, le, le, le truc qu'il a, c'est qu'il est très coupleux, d'accord, bla blablabla, bla, bla, bla, bla, bla, mais il consomme beaucoup. Il ne consomme pas, lui, quand il est lancé, quand il roule vraiment euh, euh, à 80, 90, 100, euh, normal, quoi, je veux dire, euh, comme, un, comme un moteur de voiture. Remarquez bien votre moteur de voiture, c'est un 4 cylindres, quand vous êtes bas dans la ville, ça consomme. Et dès que vous commencez à rouler, la consommation réduit. Et également, quand vous montez en montagne, vous allez voir, parce que vous êtes assez en bas régime et vous forcez sur le moteur, ça consommera plus. Bon. Le monocylindre, non. Le monocylindre, quand vous êtes en ville, il a une consommation réduite. C'est normal, c'est un, un seul cylindre. Il n'y a juste un seul apport d'essence dans le, dans, le, dans le cylindre. Donc forcément, ça ne consomme pas beaucoup. On va vous dire à peu près d'un ordre d'idée. on va passer sur le CRF300L que je vais prendre. Il est entre 2,8 à 3 litres au 100. Alors que la mienne, elle est à 4,3 litres quand je suis lancé et elle monte à 5 à 5,5, presque 6 litres quand je suis en ville vous voyez quand même la grosse différence un monocylindre, même avec une, par exemple la CRF300L elle a un réservoir de 7 à 8 litres pas plus, tu peux faire 350 km ça a été breveté c'est dit par Honda, c'est pas moi qui l'invente 350 km, moi je peux faire 350 km aussi, si je roule en 6ème à 80 km h sur du plat euh, et que je et que je mets le réservoir, que, comme on dit le réservoir à fond, tout, voilà, vraiment dans des conditions optimales sans vent, sans rien. <rire> voilà, sinon je suis à 250 km. Ou alors on va dire 280, presque 300. Mais voyez, vous voyez la grosse différence. Alors qu'avec un monocylindre sans trop forcer, vous allez avoir une consommation qui est réduite. Ça c'est le premier gros avantage. Le second, 3, euh, le second gros avantage du monocylindre, c'est que c'est une architecture de moteur qui est extrêmement simpliste. Il euh, n'y a pas de pièce en mouvement, vraiment, À mis à part un cylindre, qui, un piston qui monte, qui descend. Euh, je veux dire, il n'y a, a rien. C'est vraiment du, du plus basique, basique, basique. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de machin sophistiqué. C'est des moteurs qui sont extrêmement fiables beaucoup plus, alors mille fois plus qu'un bi, un 3 ou un 4 cylindres malgré qu'un 4 cylindres et tout ça, actuellement les moteurs sont quand même relativement fiables enfin ça dépend des marques, mais le monocylindre vous n'arriverez jamais à un niveau de fiabilité comme un monocylindre, le monocylindre, on dit l'expression, est increvable du moment que vous respectez, comme je vous dis, de ne pas le maintenir à fond et tout ça c'est extrêmement fiable, c'est des moteurs qui sont, qu sont pratiquement inusables Sauf à un moment donné, il va falloir quand même l'inspecter quand même. La chaîne de distri, tout ça, bon, forcément. Ça, ou le jeu soupape et tout ça. Forcément. Mais malgré tout, ça reste extrêmement fiable. D'ailleurs, en parlant de ça. Euh, que, que ce soit les jeux aux soupapes ou les chaînes de distries, de nos jours avec les moteurs actuels, c'est pratiquement la même, la même vérification que sur les billes 3 ou 4 cylindres, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent « ouais, mais un monocylindre, le jeu aux soupapes, il faut le vérifier beaucoup plus rapide, beaucoup plus souvent, je dirais, qu'une une cylindrée norma, une cylindrée de billes ou 3 ou 4 cylindres, c'est faux ». Enfin, du moins, ça dépend ce que vous en faites, je dirais plutôt. Si vous achetez une motocross, une moto d'enduro, de, mais quand je dis moto d'enduro, c'est vraiment les types KTM. Hein, vraiment, où vous faites de l'art d'enduro. Hein, vraiment, où vous tirez dessus à mort à mort en compétition. Là où c'est tous les 15 20 000 km, il faut vérifier le jeu sous pop. Avec les nouveaux modèles maintenant que, que vous pouvez rouler sur route, comme la CRF 300L et ses dérivés, c'est breveté par Honda, c'est tous les 30 000 km, comme la mienne. Et encore, ils disent 30 000, c'est une vérification. C'est pas obligatoirement obligé de le faire. Moi, je sais, que par exemple, pour, pour, pour indication, la mienne, ils disent 30 000 km. Et à chaque fois, les gens arrivent jusqu'à 50 000 km avant de le faire. Voilà, parce que vous n'êtes pas toujours à bloc dessus. Donc, au niveau fiabilité, le monocylindre est imbattable. C'est vraiment... C'est qu'avoir tous les scooters, les scooters, les quads et tout ça, tout est en monocylindre. Hein. Tout, tout, tout, tout. Le seul bicylindre quad sur le marché, enfin les deux seuls, c'est euh, je crois que si je ne me trompe pas, en, même, même, en, même en version 750, 750 cm3, il n'y en a qu'un seul, c'est le Kawasaki Brute Force, tout le reste c'est du mono, et à partir de 1000 cm3 là il passe en bicylindre. Mais pour vous dire, pour vous dire, est, tout est en monocylindre, pourquoi Parce qu'ils savent que c'est un moteur qui vraiment qui est adapté. Il n'y a pas de souci, c'est fiable, il n'y a pas de souci. Ensuite. Un gros avantage du monocylindre c'est que l'entretien est extrêmement simple. Je veux dire, comme c'est fiable et qu'il n'y a pas beaucoup de pièces en mouvement, n'importe qui peut faire tout dessus. C'est vraiment con, mais alors con, con, con, c'est vraiment extrêmement facile. Le, que ça soit l'évidange, tout est accessible, surtout sur un moteur. Parce que les moteurs monocylindres, souvent, souvent même à 90%, c'est des dérivés un peu des, des, des moteurs de motocross. Donc vous avez juste une petite cartouche de filtre à 8 sur le côté en papier et basta, c'est tout, il n'y a que ça il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de d'autre de, de, de, filtre, d'autre merde non non, c'est extrêmement simpliste c'est il n'y a rien de dur. Même faire, même, même faire le jeu au pas, c'est facile. Vous avez juste le capot à sortir du... Le couvre-culasse, je dirais, à sortir sur le moteur. Et vous avez accès tout de suite. Dirais, il n'y a pas de, de câblage, de merde, de trucs. C'est vraiment c'est très, très très très très très très simple. Il y a même des monocylindres. Où vous avez la bougie qui est, qui est parfaitement accessible sur le côté du moteur. Avec la, la, le machin branché sur la, la, la, base, sur la bougie. c'est pas comme la mienne où il faut démonter, il faut sortir tout le réservoir. Il faut avoir une clé spéciale qui plonge jusqu'au fond du puits du... De la, de la bougie pour pouvoir la sortir enfin c'est un bordel monde, là c'est sur le côté euh, voilà, moi je me rappelle les motocross c'est vraiment très très très facile donc voilà, en entretien ça, ça, ça, ça, ça vous coûte pas du coup pas beaucoup d'argent voire même euh, pratiquement rien et en plus euh, c'est extrêmement facile à faire à moins de vraiment être un manche total en, en mécanique, mais sinon ça, ça, ça reste relativement aisé, même, même très aisé à faire donc au final au final, à qui s'adresse ce genre de moto On va partir sur la base de la CR300L, celle que je vais prendre. Parce que là, j'ai déjà une CB, moi pour la route. voilà, bon, je vais pas me reprendre une autre routière, ça n'a aucun intérêt. Et moi, les trails, je n'aime pas, au final. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est lourd, c'est très lourd, très très lourd. C'est lourd à mort, ça, ça consomme, euh, ça coûte trop cher. Et vous avez peur de l'utiliser dans la terre parce que vous vous dites, je vais la rayer, je vais la casser. Et ça me coûte une blinde rien que pour la, pour la, la faire réparer euh, et même même en, appelle, en, en assurance, ça coûte cher. J'aimais ai, beaucoup beaucoup la Ténéré 700 de, de Yamaha, je l'ai testé, malheureusement le jour je n'avais pas de caméra, c'est un, un ami qui me l'a prêté comme ça, un week-end comme ça, euh, il m'a dit tiens je te la laisse un week-end, tu, tu en fais de l'enduro, Tu fais, lui en fait déjà dans la terre, il m'a dit tu, tu, te, tu te retiens pas tu en fais parce qu'il sait que j'ai un bon niveau donc je vais pas lui casser sa moto. J'en faisais déjà avec lui des années, des années en enduro. J'ai essayé, j'ai pas aimé. C'est un bon moteur, hein. attention. La meilleure, elle a de elle, elle, elle, elle a dans les 73 chevaux. Hein. Donc c'est extrêmement puissant. Mais c'est lourd comme un âne mort. Euh, en mouvement c'est extrêmement physique mais alors dès que tu commences à t'arrêter parce que souvent quand tu as des petits passages es obligé de mettre pied au sol et tout putain c'est lourd, mais c'est lourd, c'est lourd à crever donc au final c'est une moto qui je me suis étonné moi-même ben, au final je me contentais de rouler sur la route avec, donc je me suis dit quel est l'intérêt, quel est l'intérêt d'avoir un trail si tu roules sur la route aucun intérêt, enfin moi c'est mon point de vue, moi, chacun fait ce qu'il veut moi je juge personne, je dis de mon point de vue à moi ça n'a aucun intérêt je dirais des les motos qui sont beaucoup plus adaptées pour rouler sur la route c'est les, les roasters tout simplement ou les sports GT machin comme ça mais un, un trail je vois pas, je vois pas trop l'intérêt donc mis euh, à part si tu veux faire des longs longs trajets parce que ça consomme moins et encore ouais pff, non, franchement je vois pas trop l'intérêt donc c'est pour ça que la CRS300L je l'ai pas testée, mais je sais déjà ce que c'est parce que comme je vous dis, j'ai eu des motocross toute ma vie. Et c'est exactement la même architecture et, la, et le même gabarit et la même gueule qu'une motocross. Donc je sais exactement. Par exemple, pour vous faire une idée, la Ténéré 700 elle fait comme poids, euh, je crois qu'elle fait, si je me trompe pas, je crois qu'elle fait 190 kg ou 200 kg, un truc comme ça, tout plein fait. La crf 300 l elle, elle fait 150 kg ou 140 ou 150 kg tout point fait. Certains vont me dire, ouais mais ce n'est que 40 kg de plus. Mais 40 kg de plus c'est énorme. Vous vous rendez compte, c'est comme si vous avez une personne sur le dos. Une femme a vaporé dans les 40, 50, 50 kg. C'est comme si vous aviez ça sur le dos. C'est à bouger, mais c'est énorme. Énorme. Non, non, c'est vraiment c'est la folie. Déjà, 130, 140, 140 150 kg, c'est lourd. Moi, mes Enduro à moi, elles faisaient 110, 120 kg. Donc ça, déjà, c'est vachement lourd. Alors, si tu commences à... Voilà, si tu t'en sors plus. Donc, c'est pour ça. La CR-300L, pour moi, pour moi c'est l'Enduro... Enfin, c'est l'enduro le, le, et en même temps une moto pour la route, idéale. Voilà. ce n'est pas un pur enduro, je ne suis pas taré je ne suis pas fou, et loin de là, ça ne battra jamais l'enduro, de toute façon c'est facile une, elle fait 30 chevaux et une, une vraie enduro, elle fait 43 chevaux donc moi mes motos, quand je pilotais, ça faisait 43 chevaux mais, mais, sur un vrai enduro, quand tu vas rouler sur la route, c'est pas du tout plaisant, ça ça a 100, 110, il n'y a plus rien la moto, elle, on dirait qu'elle plafonne euh, le moteur n'est pas du tout adapté tu as, as tout qui envoie d'un coup et tu plus rien. Alors que la CF300L, elle, elle, elle monte jusqu'à 150 km h Certains vont me dire, ah, bon ah ouais 150 km heure. Ils ont fait un compromis voilà, entre une moto. Que tu... Ça s'appelle un dual sport. Ça veut dire que tu peux rouler sur la route, tu peux rouler sur la terre. Bien sûr, tu ne vas pas faire de l'art d'enduro, mais par exemple, pour rouler sur des chemins, euh, même caillouteux de toute façon, quand je dis chemin, c'est pas <rire> le petit chemin de terre. Hein, avec des cailloux, tout vraiment, tu peux y aller franco. Il n'y a aucun souci. la niaque, c'est puissant. Sous certaines conditions. Alors je m'explique. Moi je vous, je vous dis comment il faut faire pour exploiter le mieux pour une moto comme ça. Si vous achetez une CR 300L, t'as obligatoirement 1000 euros à mettre de plus. Alors elle vaut 6000, il faut au minimum mettre 7000. Pourquoi Si tu veux vraiment euh, avoir tout le plein potentiel de ta moto, il faut faire gicler toute la ligne d'échappement et le filtre à air. Ça, c'est obligé. Si tu fais pas ça, ta moto, ça sera un veau. Et même une motocross, hein, c'est ça. Hein, c'est pareil. Même un enduro, ce que tu veux, euh, pure, comme on dit, pur sang, pure souche, là, il faut, faut virer ça. Tu changes toute la ligne, donc admission plus collecteur, et tu mets un nouveau boîtier de filtre air, de genre, par exemple, de marque Twin air ou euh, d'autres marques, qui va permettre de faire respirer la moto mieux, et l'admission, de lui faire gagner, en gros, des chevaux. Avec l'admission d'air, plus toute la ligne d'échappement, tu gagnes à peu près 10 chevaux. Donc la moto elle fait 30 chevaux au préalable, elle montera à 40 chevaux, voilà, ni plus ni moins. Tu n'as pas besoin de flasher l'écu, donc l'écu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le boîtier d'injection de... électronique qui permet de dire à la moto les plages d'utilisation de, les... de... de la moto, c'est ce que les gens modifient quand ils passent aux bandes de puissance, voilà, ça s'appelle flasher l'écu, tu remodifies l'écu, bon. Ça vaut 500 euros de changer un boîtier d'admission. Tu n'as pas besoin, la moto fait 300 cm3, ça n'as pas besoin de t'emmerder. Tu vas pas faire de la compétition avec et ce pas des motorisations qui sont énormes. Donc tu n'as pas besoin de te faire chier à faire modifier ça. Tu peux le faire si tu as l'argent, si tu as les moyens. Moi, je m'arrêterai à 1000 euros. Voilà. Après, ça fait trop cher. Donc si tu fais ça, tu gagnes 10 chevaux. Tu as beaucoup plus de coffres et de, et de couples à bas régime. Et tu as une meilleure allonge pour euh, monter dans les tours et permet de rouler à, à, sur la route. Et en plus, elle a une super belle sonorité euh, Par rapport à celle d'origine Donc Si tu sais où tu vas avec ce genre de moto Que tu te dis, voilà, je vais m'en servir pour faire de l'enduro Sans partir dans de l'hard enduro Ou vraiment dans des trucs extrêmes Elle fait parfaitement le job Et d'un, tu vas payer que 21 21€ d'assurance J'ai déjà fait le devis euros d'assurance Donc c'est que dalle, va comparer la mienne Je paye euros d'assurance Deux, consommation dalle. Tu, payes, tu fais 350 km, 3 litres au 100, 2,8 à 3 litres au 100, c'est que dalle. 3, tu peux faire tout l'entretien toute toi-même, ça demande aucune qualification particulière, il y a énormément de tutos sur internet et j'en ferai énormément sur ma chaîne dès que je l'aurai et je vais tout tout vous tout faire de A à Z, euh, de changement de filtre à huile, de l'huile, changement de liquide de refroidissement, euh, les, les étriers, les machins, changer les roues, les pneus, les merdes, c'est extrêmement facile. C'est Comme une motocross, faut juste avoir un lève moto. Tu la lèves en dessous comme une moto, et puis après, c'est comme une motocross. Et puis après, c'est facile à faire. C'est super léger, aucun problème. Au niveau, au niveau lourdeur de la moto, ben, c'est pas lourd, pas trop lourd, je dirais. Donc, tu l'as, tu la manies facilement, et tu pas là de casser les reins pour pouvoir. Euh, la relevée de sol si tu la fais tomber par terre je vais vous donner un exemple si vous, je suis sûr que vous avez entendu parler d'une femme qui est sur internet qui s'appelle Ichi Boots elle a une chaîne YouTube elle a des millions d'abonnés elle, elle a une CRF 300L, elle c'est la version rallye c'est à dire qu'elle est juste carrée un peu plus, mais c'est le même moteur c'est la même moto elle va dans le monde entier avec elle. Mais quand je dis le monde entier, c'est qu'elle fait tout. De la route, elle passe dans les bourbiers et tout ça. Et la moto, elle est incroyable. Même elle, elle n'en revenait pas. Elle a dit c'est vraiment de la fiabilité la qualité Honda. D'ailleurs, en particulier, cette moto a euh, une garantie 5 ans, kilométrage illimité. Donc, c'est que le moteur est extrêmement fiable. C'est bien ce que je vous dis. Sinon, Honda ne s'emmerderait pas à faire ça. Surtout sur un monocylindre, <rire> Il ne s'emmerderait pas à faire ça. Donc, Voilà. Le monocylindre, le truc qu'il a, c'est que tu peux l'utiliser même sur autoroute. Certains disent que tu ne peux pas aller sur l'autoroute. C'est faux, tu peux aller sur autoroute avec un monocylindre. Parfaitement, parce que elle y va elle aussi. Elle fait de l'autoroute et de la quatre voies dessus Mais le truc qu'il y a, c'est que tu ne dois pas le maintenir à fond, le moteur. Je m'explique. Si tu sais que la moto va jusqu'à 150 km h de vitesse max, tu ne dois pas dépasser 110. Et Il y en a certains de rouler à 110 sur l'autoroute, ça ne les intéresse pas. Et il préfère rouler à 130, 140, 150, 160 km h Et ça, c'est pas possible. Voilà. Si tu la pousses à fond à 150, tu ne dois pas faire maximum pas plus de 10, à, de, on va dire 15, 20 km maintenu à fond. Et encore, moi, je le conseille pas. Donc, c'est pour ça. Euh, tu peux faire de l'autoroute... Il n'y a aucun problème. Ça reste toujours un cylindre de dire, je ne vois pas pourquoi tu pourrais pas faire le tour comme si le moteur venait à casser net comme s'il était en verre. Pas du tout. Bon, tu peux le faire. Il n'y a aucun souci, aucun problème. Mais le truc qu'il y a, c'est que tu ne peux pas le maintenir à fond. C'est ça le truc. C'est que tu vas le bousiller. Voilà. Mais si tu roules à 110, et que de temps en temps... Tu changes un petit peu la place d'utilisation, tu tombes un petit peu à 90 ou 80, juste le temps de 10 km, comme ça, 10-15 km, et ensuite tu reviens à 110, il n'y a aucun souci, aucun problème. Le seul truc qu'il y a sur un monocylindre, si tu fais beaucoup d'autoroutes, de toute façon, je parle vraiment de beaucoup d'autoroutes c'est que ça mangera un peu plus d'huile que les 4 cylindres. Par exemple, sur la mienne, la Honda, elle bouffe absolument pas une seule goutte d'huile. Les nouveaux moteurs ne mangent pas d'huile, pas du tout. Que ce soit le le 3 ou le 4 cylindres. 8 cylindres, un peu plus, oui. Non, les mange cylindres mangent un peu d'huile. Parce il y a moins de cylindres. Et par exemple, sur moi, le 4 cylindres, d'une révision à l'autre, je ne contrôle même plus mon niveau d'huile. Elle n'en bouffe jamais. Jamais. Le monocylindre, c'est différent. Le monocylindre doit être vérifié tous les 1000 km. Parce que comme il n'y a qu'un seul cylindre et qu'il y a beaucoup plus de, de va-et-vient du, du piston dans la chambre, forcément, il bouffera plus d'huile. Donc, à ce moment-là, tu dois vérifier plus régulièrement ton huile. Attention, quand j'ai dis d'en rajouter de l'huile, c'est pas, pas rajouter un litre d'huile. Hein, c'est pas exagérer. Mais tu dois, on va dire, tous les 1000 km, il n'est pas rare d'en rajouter entre 100 à 200 ml. Voilà. C'est un tout petit peu, mais il faut en rajouter quand même entre 100 et 200 ml. Voilà. Autre chose aussi, c'est que le monocylindre, les révisions, eux, Honda annonce 12 000 km de révision. c'est du pipeau. Ça, c'est pour pas que les gens prennent peur. Ils disent, c'est tous les 12 000 km. C'est faux. C'est faux. Un monocylène, comme le piston, il bouge beaucoup plus dans la chambre et il, forcément, il, il suce plus. Il, il use plus d'huile, je dirais plutôt. Euh, L'huile est beaucoup plus en contrainte. Donc, tu dois vidanger tous les 5 000 à 6 000 km. Et quand je dis vidanger, ça veut dire que tu dois changer également le filtre. C'est la vidange totale. C'est Tous les 5 à 6 000 km, tu dois vidanger complètement le moteur et tu dois changer le filtre à huile. Ça, c'est une obligation. Si tu ne fais pas ça, tu useras beaucoup plus ton moteur. Ça, c'est sûr. Autre chose aussi, euh, Honda dit, euh, oui, le filtre à air, euh, il peut rester tranquille, il, il sera changé tous les 30 000 km. Pipo, connerie, c'est pas vrai. Si tu fais que de la route, oui. Si tu fais de la terre comme je vais faire moi, c'est à chaque sortie. J'ai bien dit chaque sortie. À chaque sortie, avant que tu, que tu en fasses, il faut qu'il soit nettoyé soit bien graissé, pour ne pas que les, les, les, les merdes aillent dessus, parce que sur un filtre à air de moto qui va dans la terre, le filtre à air doit être graissé, de façon je n'ai pas dit graissé mais de la pâte à air reste dessus, c'est avec un spray, voilà, ok et en même temps, il y a le schnorkel, je sais pas quoi qui ça s'appelle, le tube qui sort de la boîte à air, il faut que tu mettes un espèce de manchon, on appelle ça une chaussette, pour déjà pré-filtrer les saletés et ensuite le filtre à air qui est graissé lui ag agrippera, le agrippera les plus gros morceaux de, de saleté, de gravillons, de, de, de tout ça et le, et le et lui à la fin il récupérera les petits bachards. Et là ton moteur aucun, aucun problème. Si tu ne fais pas ça, tu as de la saleté qui va aller carrément dans la chambre à combustion, ça te raye tout. Ton moteur il est foutu. Donc voilà, ce sont les deux choses qu faut que je préférais vous le dire. Si vous faites de la terre avec, c'est nettoyage du filtre à air à chaque sortie, c'est comme ça. Le euh, nettoyage de la chaîne aussi, toutes les deux sorties. Parce que alors là, il y a tous les gravillons, la merde et tout qui se font dans la chaîne. Là, les points durs autour, les... là, faut, il faut tout nettoyer. De toute façon, c'est pas simplement la chaîne. Ça veut dire que tu démontes le cache pignon sortie de bourrette. Tu dois tout nettoyer ça avec du pétrole aromatisé. Tout nettoyer la couronne, la chaîne et tout. Voilà. Et, et regresser. Parce que s'il y a de l'humidité et tout ça, ça rouille, ça bousille les chaînes. Donc ça demande un gros entretien au niveau de ça, mais par contre au niveau moteur, mis à part une vidange tous les 5 à 6 000 km, tu t'apercevras que c'est un moteur qui est extrêmement fiable. Maintenant, entre parenthèses, entre guillemets, le nettoyage que je vous ai dit de la chaîne et euh, le, le, la boîte à air, le filtre à air et tout ça, ça c'est pareil sur un trail haut de gamme. C'est la même chose. Ça t'a dire non, ce pas possible. Non, non, si si, non. Si, si, si. Si tu veux garder ton monteur en bon état et ta chaîne en bon état et tout ça, tu as plutôt intérêt à le faire. Si tu ne le fais pas, c'est la casse qui va arriver très, très, très rapidement. Je vous dis, un try, quand tu t'engages dans le try, beaucoup de gens croient qu'un try, c'est un, un roster. Tout le monde dit, ouais, mais c'est comme un roster. C est, c est machin. Non, non, pas du tout. Ça demande énormément d'entretien vis-à-vis de ça. Si, bien sûr, si tu te contentes à rouler que sur la route, euh, <rire> c'est comme si tu avais un roaster, ça ne demande pas plus d'entretien qu'un roaster ville. Mais si tu roules dans la terre, ou tu, dès que tu fous les roues dans la terre, automatiquement tu dois faire ça. Parce qu'il y a toujours de la poussière de terre, des gravillons, de la merde et tout, et ça rentre dans la chambre à combustion et tu bousilles littéralement les moteurs. Mais là tu les bousilles, hein, ça les massacre. Tu peux faire tomber ton moteur en panne rapidement. Donc voilà. Mais mis à part ça, mis à part ça, au final c'est juste un petit euh, entretien régulier que tu fais quand tu vas dans la terre, au final, tu t'apercevras que c'est une moto qui est extrêmement fiable. Par exemple, la fille qui est là, comme je vous dis, la femme qui, qui a cette, sa chaîne YouTube qui s'appelle les elle fait le monde entier. Elle fait la Patagonie, l'Uruguay, elle a fait le, le Canada, elle a tout fait par, soit, par tant de froid, par tant de chaud dans la boue, dans les conditions extrêmes, la moto a toujours démarré au quart de tour, la moto a toujours bien donné, et en plus, elle, elle n'a même pas monté une ligne d'échappement, elle a laissé à 30 chevaux. Et bien, elle est chargée et tout, la moto, et la moto, elle fonctionne au quart de tour. Non, c'est pour ça. Moi, je vous dis, c'est une moto qui est extrêmement fiable, bien sûr, si tu t'attends à avoir des performances extrêmes, à monter à 200 km heure comme, comme avec un trail, tu oublies, bien sûr. Moi, je vous dis, ils annoncent 150 km de vitesse de pointe. Moi, je dirais plutôt... Si tu veux garder ton moteur en bon état, ça sera 110, 100, ça sera 120, 130, max, max, max. Voilà, tu lui laisses toujours 20 km h de, de rab pour pas trop tirer sur le moteur. Euh, si tu t'attends par exemple à rentrer dans des caillasses, vraiment de l'ardent du road, de trucs de fou, non, c'est plus des, des chemins de, de, de forestiers, voilà, des chemins forestiers. Ça veut dire que tu peux monter dans des bourbiers, tu peux aller dans... Tu, tu, voilà, chemin forestier, c'est ça que je veux dire. Mais si tu commences à dire presque que je vais monter sur la montagne avec, non, bah non, c'est sûr que non. Ça, ça, ça, va de soi. C'est pour ça que je suis réaliste. Je sais que c'est une moto qui ne va pas me donner le potentiel que j'avais quand j'avais des, des, des enduros pure souche, comme on dit. Mais avec une ligne d'échappement et une admission changée, je vais avoir à peu près dans les 30 chevaux, euh, 40 chevaux. 40 chevaux, euh, c'est... La moto marche très, très bien, hein. Elle marche très, très, très, très bien. Donc voilà, c'est pour ça... Parce qu'il y a aussi au niveau de la, de la suspension. La suspension est plus souple qu'un qu cross ou un enduro. Parce que l'enduro le, doit supporter quand tu vas à fond à 120-130 km h dans la terre, rentre entre guillemets, je vois pas trop long comme tu peux aller à 130 km h dans la terre. Bon mon maximum que je suis allé c'était 80-90. Ça demande énormément déjà de physique pour tenir une moto à 90 km h dans des routes en terre. Quand je dis en terre, c'est pas le petit chemin, c'est vraiment la route en terre, hein, forestier. Mais enfin bon, à son. Et ils sont obligés de faire un compromis entre la route et la terre, c'est pour ça qu'ils mettent des suspensions plus, plus light, donc elle aura tendance à plus, plus à sautiller. Mais au final, si tu te dis voilà, moi je veux une moto pour me balader, pour pouvoir faire des chemins forestiers, une moto qui est fiable, ça c'est important ça, une moto très fiable, qui demande pas beaucoup d'entretien au final, mis à part faire une vidange d'huile tous les 5 à 6 000 km, Bon, comme je dis, le nettoyage de la chaîne et du filtre à air, ça c'est même sur les, sur les trails standards. Donc, ça, c'est pas elle en particulier, c'est toutes les motos ça. Euh, mis à part ça, t'as rien du tout. T'as pas beaucoup de consommation d'essence. Tu peux aller travailler si tu veux, par exemple, avec elle tous les jours, aucun problème. Tu vas t'y retrouver niveau assurance, niveau consommation d'essence, niveau entretien. Tu peux tout faire toi-même. Tu n'es jamais à la concession avec elle, jamais. En plus, elle est garantie 5 ans. Euh, Kilométrage illimité, peu importe ce qui arrive, la moto elle est prise en, elle est prise en charge, main d'œuvre et tout. Donc, je ne suis pas là à faire le VRP à dire pour cette marque, mais moi, je, moi, par rapport à ce que je vais en faire moi, mais par rapport que je suis aussi dans une optique survie, moi, parce que j'ai aussi une chaîne de survie, et c'est ma deuxième passion, c'est vrai qu'une moto qui ne consomme pas beaucoup comme ça, qui est très fiable, et qui, qui est fiabilité et finition Honda, avec une bonne garantie comme ça, pour moi, je m'y retrouve mieux au final qu'avec un trail. Parce qu'un trail, ça va me coûter dans les 12 000 à 13 000 euros. Elle, elle vaut 6 000 euros. Bon, elle va dire 7 000 avec la ligne d'échappement. C'est pas obligé de la mettre, en plus. Hein. Moi, je la mets parce que j'aime bien avoir quand même de la performance. Entre un moteur à 30 chevaux, et un moteur à 40 chevaux, il faut faire 40 chevaux. Voilà. Mais, euh, c'est pas obligé. C'est une moto que tu n'as pas peur de faire tomber par terre parce qu'au final, mis à part quelques caches en plastique, c'est... Il y a, ça coûte pas cher, les caches en plastique, tu peux même les commander sur AliExpress ou les, les sites chinois, ça se remplace très facilement. Et niveau assurance et tout, et compagnie, voilà. Donc c'est pour ça que moi, je m'y retrouve plus. Et puis en plus, je vous dis, c'est pour avoir un, un, un poids d'un an mort, une moto que t'as du mal à soulever... Une Moto qui va, qui fait qui, qui va au final te, te, te créer plus d'emmerde qu'autre chose et où tu vas être frustré, tu vas te dire putain, ça va aller tomber par terre. Maintenant il va falloir plus de trois quarts d'heure pour la soulever. Vous n'avez pas vu carrément les trails, les, tra les tra euh, BMW? Il y a carrément des tutos, des tutos hein, pour savoir comment soulever la moto. <rire> Faut arrêter les conneries. Même Lolo Cocher, il a essayé la nouvelle Ténéré euh, World World Red. Il n'arrivait pas à la soulever le mec, il est obligé de se faire aider par des gens, mais tu fais comment si t'es seul Si à chaque fois que tu vas faire du travail, il faut que tu aies toute une, une, une bande d'amis avec toi pour t'aider à soulever la moto, bah putain t'as pas fini, hein. Non c'est pour ça, non c'est des motos qui pèsent extrêmement lourd, hein. même la nouvelle, comment elle s'appelle, la nouvelle, euh, nouvelle Transalpe qui vont sortir, c'est un moteur 750 cm3, bicylindre, ça, ça va peser au moins, dans, dans, au moins, au moins 200 kg ah ouais, au moins 200 kg, c'est hyper lourd, et c'est volumineux, alors qu'elle, elle est fine, on dirait une motocross. Allez, c'est une concession et regardez des motocross, vous allez voir comme c'est super fin, c'est très haut sur pattes, mais c'est très fin, et vous allez dire, c'est exactement la même configuration, alors que moi j'ai vu des trails, et comme on en a passé un, c'est volumineux, c'est énorme, c'est long, c'est haut, c'est large, et c'est lourd, très très lourd. Et au final, je me suis dit « non, ça ne me convient pas ». Pourtant, j'ai le physique, hein. je dis, je fais 1m80, je fais 80 kg, je fais un peu de musculation et tout, et j'ai l'habitude de, de, de piloter des, des, des motos puissantes, mais là, je, non, j'ai je dit « non, non, c'est pas pour moi du tout, c'est extrêmement lourd, c'est chiant ». Voilà, j'en ai fait dans la terre, j'ai commencé à l'exploiter, j'étais en sueur, j'étais mort de fatigue euh, le seul truc qui était plaisant C'était le moteur qui était puissant Ça vous permet de faire des bonnes embardées Des dérapages et tout Ça tire, ça tracte fort, c'est un vrai tracteur Mais mis à part ça, c'est lourd non, tu, peux... tu peux pas faire des dérapages sur toi-même Vous savez, mettre tapé pied au sol à faire déraper C'est lourd, mais tu peux pas la pencher Si pas malheur, tu penches tu... Tu... Elle t'embarque par son poids Tu tombes par terre avec elle littéralement donc non, c'est pour ça. Un monocylindre, si vous voulez faire de l'enduro ou faire des, voilà, des balades dans la Terre et tout ça, c'est l'idéal. C'est pour ça que tous les quads sont en monocylindre. Maintenant, si tu veux faire sûr, de la route en permanence et que tu veux voyager à l'autre bout de la planète ou que tu veux faire des longs, longs, longs trajets sur autoroute sans même te, te soucier du moteur à le maintenir en on dit à fond, oui, c'est un bicylindre forcément. Ça, je ne suis pas fou non plus. Mais, je le dis, je le répète, le monocylindre... Faire de l'autoroute du moment que tu ne le maintiens pas à fond, tout simplement il peut faire de l'autoroute. Par exemple, si tu, tu sais que ta moto monte à 150, ben tu vas à 110 et tu peux la maintenir des kilomètres et des kilomètres à 110 sans problème. Elle n'est pas à fond quand ils disent, quand ils veulent dire à fond, ça veut dire tu as à fond de plage de régime, tu es à 12 000 tours minute à fond. Ça, il n'aime pas. Sur un, un bicylindre, je veux dire, un 3 cylindres ou un 4 cylindres, tu fais ça, ils s'en foutent le moteur. Je n'ai pas dit en zone rouge, hein. je dis simplement tu le maintiens à fond, c'est pas grave, ils s'en foutent. Sur un monocylindre, lui, il s'en foutra pas du tout, tu peux carrément euh, vriller le moteur, littéralement. Littéralement, tu vrilleras le moteur. Tu vas, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu vas péter le moteur littéralement, et là, tu vas le péter, hein, carrément. Tu as le moteur, tu peux péter carrément, tu peux voiler carrément le moteur, c'est fini. Et ça bouffera beaucoup d'huile, en plus, alors que le... Euh, les, les autres moteurs, normalement, non. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je préférais faire une petite précision les pour et les contre d'un mot cylindre, et est-ce qu'il peut faire du, de, de l'autoroute et tout ça Oui. Il n'y a aucun problème. D'entretien, c'est minimum, mis à part, comme je vous ai dit, une vidange et un changement de filtre à huile et tout ça, enfin, la vidange, quoi, tous les 5 à 6 000 km. Mais c'est tellement aisé, c'est tellement facile que ça se fait très rapidement. Après, tout ce qui est liquide de refroidissement et tout ça, c'est exactement pareil qu'un imposteur. C'est tous les trois ans, c'est juste voilà, juste la spécification que je voulais dire. C'est uniquement la vidange. Alors, pourquoi il faut la faire vidange tous les 5 à 6 000 Parce que ça, ça a plus de contraintes, il n'y a qu'un seul piston, et, et l'huile, elle est plus sous contrainte, elle est plus usée, je dirais, qu'un qu 4 cylindres. Voilà, c'est tout. Et ça bouffe un petit peu plus d'huile parce qu'il n'y bah, a qu'un seul cylindre, tout simplement. Donc le frottement du cylindre, du piston dans le cylindre à force, à force, à force, à force, ça use plus d'huile. Donc c'est pour ça, vérifier tous les 1000 km, il faut rajouter entre 100 et 200 ml d'huile minimum. Si vous voyez ça, ce n'est pas votre moteur qui a un problème ou qui a un souci, c'est normal. C'est comme ça. Même un moteur Honda, IT, et que ce que tu veux, il, il bouffera de l'huile c'est comme ça, et il faut vérifier tous les 5 à 6 000 km, voilà il faut, il faut, il faut vidanger vous même pas vérifier, il faut vidanger vous même mais c'est tellement facile, c'est tellement aisé qu'au final tu fais mais plus attention ça fait un petit budget d'huile oui c'est sûr, tous les 5 à 6 000 km, un petit budget d'huile bah t'as 20 euros à mettre Voilà, pour un bidon d'huile, le filtre à huile il vaut 3,50 euros c'est pas un filtre à huile gros, vous savez comme sur les roasters, c'est une petite cartouche en papier avec un petit rond que vous rentrez dans le moteur que je vous montrerai, c'est très facile à faire et ça vaut 3 euros, 4 euros je crois. Comme ça le, le filtre. Plus l'huile. L'huile le, bah, le... ça bouffe moins d'huile par contre. Hein. La contenance. Hein. Ce n'est pas 3 litres ou 4 litres d'huile à mettre. Hein. Non, non, non, je crois que c'est 1 litre 5. Ouais, ouais, sur un 300 cm, c'est 1 litre 5 à mettre. Donc voilà, c'est 20 euros au final tous les 6 mm à 20 euros à mettre. Voilà. Bon écoutez, j'espère que j'ai essayé. Enfin j'ai essayé du moins d'être le plus exhaustif possible et de vous expliquer. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous n'hésitez pas. Maintenant, si vraiment vous aimez les trails et que vous dites je m'en fous, je vais quand même acheter un trail parce que j'aime bien la carrosserie et tout, vous avez raison, lancez-vous. Moi, par rapport à ma pratique et par rapport à tout ce que je vous ai énoncé, au final, ben, je me dis c'est mieux un CRF 300L par rapport au prix, par rapport au poids, par rapport à la consommation, par rapport à toutes ces choses. Voilà. Bon écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite bonne continuation. Ciao, ciao les couteaux.